Alors j'aimerais beaucoup, euh, avant de commencer cet entretien concernant « Géographie d'un père », dire un mot sur euh, ce magnifique prix Nobel qui a reconnu enfin euh, cette grande autrice qui est euh, Annie Ernaux, cette immense autrice, et je suis euh, presque honorée en tant que lectrice par ce prix, tant elle m'accompagne depuis, euh, depuis toujours et euh, elle accompagne en permanence mon, mon désir d'écriture. Donc je suis très très très heureuse de ce prix que je trouve amplement mérité et très heureuse pour tous les lecteurs du monde entier qui vont la découvrir et qui ne savent pas encore quel bonheur ça va être pour eux. Alors, « Géographie d'un père », c'est l'histoire euh, d'une relation fille-père. C'est une fille qui va interroger son père sur leur séparation. Elle va questionner cette séparation qui s'est produite au cours de son adolescence. Est-ce que c'est une séparation ou un abandon par le père euh, C'est une séparation qu'elle a voulu. Euh, et des années plus tard, de nombreuses, nombreuses années plus tard, elle va questionner cette séparation et se poser la question de ce qu'elle a vraiment voulu à cette époque-là, de ce que ça a déclenché, de ce que cela a entraîné en quoi ça a pu modifier le cours de sa vie, et probablement celle du, celle du père, euh, et puis elle va essayer de repartir à la recherche, ou de partir tout court, à la recherche de ce père qu'elle n'a plus vu euh, pendant des, des dizaines d'années. Quand j'écris effectivement, j'écris euh, en fait des histoires de femmes, ce troisième roman est encore l'histoire d'une femme ici à travers le père, euh, je suis toujours. Euh, alors, moi, j'ai toujours pour habitude de dire qu'on n'écrit pas ex nihilo. On écrit toujours soi. D'ailleurs, en, en exergue de Géographie d'un père, j'ai mis la phrase de, de Marguerite Duras qui dit L'imagination n'existe pas, on n'écrit jamais que sur soi. Je crois que c'est profondément vrai, quoi qu'on écrive. J'ai même pour habitude de dire que je suis sûre que même les gens qui écrivent, les auteurs ou les autrices qui écrivent de la science-fiction, euh, écrivent, écrivent eux-mêmes, euh, sur eux-mêmes. Euh, voilà, donc effectivement c'est un texte qui, qui, qui, qui part de, de, de l'intime, mais au sens, je l'espère, et, et c'est en tout cas ma démarche, d'aller vers quelque chose d'universel. Quand j'ai écrit le premier roman qui s'appelait s'appelle « L'effacement », qui était l'histoire de cette femme dans les années 50, qui se retrouvait mère célibataire, à l'époque on disait vieille fille, euh, euh, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes m'ont dit euh, « Vous avez écrit mon histoire, c'est l'histoire de ma mère, j'ai entendu cette histoire, etc. Et, » Et je crois que Annie Ernaud, justement, euh, la grande Annie Ernaud, nous, nous montre ça. C'est que, que j'ai presque envie de dire, euh, l'intime n'existe pas. Euh, l'intime devient universel dès l'instant qu'il touche quelque chose de, de commun dans, dans l'histoire ou la personnalité euh, d'une lectrice ou d'un lecteur. Tant que ça n'est pas écrit, ça n'est pas terminé. Et, et on se rend compte, quand on, quand on écrit, que les textes euh, continuent à, à voyager, et qu'il y a toujours, quand on écrit, on, on, on, on écrit dans la, dans la solitude de l'écriture, euh, que ce soit un bureau, même si quand on écrit au café, moi j'écris dans les cafés, euh, on, on, on est seul, et, et puis tout d'un coup il y a cette triangulation, lectrice, parce qu'on sait bien que ce sont surtout les femmes qui lisent la littérature générale, même si j'ai eu des échos de, de lecteurs, mais voilà, euh, lectrice, autrice, euh, euh, histoire. Et, et, et une fois que cette, euh, que cette triangulation est faite, il vous revient euh, des, des remarques, des, des commentaires des, euh, auxquels vous n'aviez pas pensé au moment de l'écriture. Ça, c'est toujours très, très étonnant. Très étonnant. Le titre m'est venu parce que le un des tout premiers fragments, si ce n'est le premier, dit cela, euh, la narratrice se rencontre. Elle pense qu'elle va écrire une histoire comme ça banale d'une fille avec son père, comme si comme ça pouvait être banal ce genre d'histoire. Et euh, elle le dit d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte que entre le père et elle, c'est une histoire de, de territoire, de frontières franchies, pas franchies, difficiles à franchir. Donc c'est une géographie. Par ailleurs, ce père, au moment où elle est tout enfant au moment de sa naissance hein, ce père est à l'étranger je ne dirai pas pourquoi autant mais ce père est à l'étranger donc on a on est vraiment dans une histoire de, de frontières de territoire de franchissement et puis je me dis que un être humain c'est une géographie un être humain c'est un territoire euh, la limite physique d'un être humain c'est un territoire donc voilà géographie m'est mais venu mais venu comme ça et géographie d'un père parce que c'est un père Parmi d'autres, un père relativement banal, une fille banale d'ailleurs, mais voilà, ça fait quand même une histoire unique qui, je l'espère, trouvera des, des échos dans d'autres territoires, dans d'autres géographies.